Touche ma main seulement, touche ma main. Tu as combien d'enfants Cinq. Cinq enfants Ça ne va pas. Ça ne va pas non. Je vois trois garçons dans mon esprit. Oui. Tu as trois garçons Mon Dieu est venu dans ta maison. Son offrande a touché le cœur de Dieu. Et mes yeux sont ouverts. Regarde, il y a un problème qui est venu dans ta maison. mais C'est parce qu'il y a eu déjà des problèmes entre les deux familles. Ta famille et la famille des pères de tes enfants. Est-ce que tu es marié avec oui. Il est où Il est là. Viens. Viens frère, vous avez, vous êtes béni. En plus cette famille là, en venant, ils ont fait un accident, ils ont perdu leur voiture. Ils ont fait un accident en plus. Ouais, ouais. Jesus. Jésus-Christ. Frère, ça va C'est ta beauté. Oui. Mmh, tu es fort, hein <rire> Il faut. <rire> Comment tu as fait pour la voir comme ça Vous êtes croisé où À Lausanne. À Lausanne Oui. Vous venez de Suisse je vous regarde tous les jours. Tous les jours Depuis euh, un mois, eh. je j plus à dormir. Euh, je rêve de vous. Je vous ai vu avec Jordan, hein, c'est un ami eh. de Lausanne. Donc, euh, c'est vraiment euh, incroyable. De me retrouver là devant vous, ça me fait, ça me fait peur. Alléluia <rire> Mon Dieu est venu dans votre maison. Mon Dieu est venu dans votre maison. Il uh, y, a, y, a, y a un combat Je dis bien dans les deux familles Dans sa famille Et dans in ta our, famille Il y a des combats terribles a strong battle. Dans ta famille Ils n'ont pas aimé Que tu épouses un blanc They don't Je like vois des gens qui sont opposés à cet homme Et dans sa famille c'est pareil Il y a des gens qui n'ont pas aimé Qu'il qu épouse une noire acclamez c'est Jésus. vrai. Acclamez oui. Jésus. Vous savez, dans le corps humain, il y a quelque chose comme de l'électricité. In a human body there is something like electricity. Vous comprenez You si quelqu'un pense contre toi if somebody think Si against you, vous n'êtes pas fort you are not strong, Les pensées de cette personne-là peuvent devenir dangereuses contre vous the of that people will be dangerous against you. Vous comprenez oh c'est pour cela, ne pensez pas contre les gens Ne méditez pas le mal contre les autres C'est no de faire du mal aux autres c'est pourquoi la Bible dit ne maudissez pas, bénissez, bénissez, bénissez parce que vous risquez de tuer les gens dans vos pensées. My God, ça vous risquez vrai, de papa. devenir même un sorcier. That's sorcier. Why the Bible says, do no curse, bless only, otherwise you will kill somebody in your thoughts. Je vais prier pour vous afin que le Seigneur visite les deux familles. I will pray for you, man, the Lord visit la Bible your dit family. que le mariage soit honoré de tous. The Bible Avant que ces enfants vivent en paix Parce que je vois le trouble ici J'ai le trouble de comportement ici, I'm seeing the trouble of ici. In Et this je ne veux pas que job. cela affecte aussi les enfants C'est celle-là C'est une fille, celle-là aussi Et puis j'ai un grand qui a 21 ans qui est troublé Aha. Alors ça, ça va pas Voilà. Mais mon Dieu va vous aider tout de suite Merci Parce que j'ai vu trois garçons, c'est ça hein. Dieu va visiter ces trois garçons là maintenant même Ainsi Merci. que les filles, bien sûr oui, boy, Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi l'huile Donne-moi l'huile, Donne tout de suite Vous allez vivre ensemble Personne ne va vous séparer Parce qu'il y a un bel avenir devant vous Il y a un pour bel pour avenir devant vous Il y a un bel avenir pour ces enfants-là Il y a un bel avenir je le déclare au nom de Jésus Christ. Father, in the name of Jesus Christ, Que ces enfants soient Ouais Mais Au nom puissant anointed, de Jésus de Nazareth, Je Jesus. détruis les forces du mal qui menacent les enfants. In the mighty name of Jesus Christ, Jesus Les mauvaises paroles quittent ces enfants. The in the mighty the name children. of Jesus Christ, Out, Satan! Out! Come out! Protégez cela. Oh, Père j'ai béni cet homme In the child. name of Jesus Christ La délivrance arrive dans toute la famille Amen. Visite les deux familles Père par ta grâce L'armée céleste visite ces deux familles Amen. And In Jesus heaven. name Quelqu'un acclame le Seigneur C'est fini Si quelqu'un est malade Je déclare la guérison tout de suite J'enlève toute maladie J'enlève toute malédiction. Je suis Jippe Macan du serviteur de l'éternel. Je dis j'enlève la malédiction. Je mets la bénédiction. In the name of Jesus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Jesus Christ. Ce garçon est intelligent, ce garçon. Il est très intelligent. Oui, Gardez-les bien. Mais hein? euh, il, a des il y a un trouble. Oui, mais c'est un garçon très intelligent. Oui. Vous allez voir ça. Son intelligence va surgir. Tu va. Mais... Mais... Toi, là, derrière, là, avec des lunettes, viens. Toi Viens vite. Tu viens d'où Quimper. Uh, uh, Quimper, oui. c'est où ça En uh, Bretagne. En Bretagne. Au côté de Brest. C'est quoi ça Ça, c'est une photo de ma famille. Les photos de ta famille Oui. Et tu l'as mis dans un fard, dans une étui si c'est quoi là Ah, tu es puissante, hein Tu es organisée toi hein? Oui. Mmh, c'est facile mmh. quand l'ouvre. Toi, tu souffres. Tu as un problème dans ta jambe gauche. Oui. Euh... Un plan pour Jésus. Vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. C'est qui celui-là Ça, c'est un frère de ma meilleure amie. C'est son frère qui est handicapé à un accident moto. Du coup, j'ai demandé à amener la photo. Euh, il croit que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de son frère. ça, c'est pas. Si il croit, c'est sa foi. Hein? Moi, je ne sais rien. C'est sa foi. Qui sait Et lui, c'est ton mari. Ah oui. Les on n'est pas mari, mais on est en couple. Vous êtes en couple. Oui. Il n'était pas encore épousé. Il attend quoi, lui Il profite de ta beauté, là. <rire> hey, L'homme, là. C'est pas bien, hein faut épouser cette femme. Hein? Sinon, je vais envoyer des anges chez vous. Donnez-moi la chaise ici. Mettez-la dans la chaise. Vite, vite. vite. Assis-toi. Je te reçois par révélation. Est-ce que tu m'avais dit de t'appeler Oui. Tu m'as dit de t'appeler Non. Alors, comment je t'ai appelé Je ne sais pas, c'est bon. C'est le temps. Son problème est là. Vous avez vu ça Hein Est-ce que quelqu'un vit ça oui. Chut. Regardez les problèmes. Exactement c'est ça. C'est ça les problèmes. Vous voyez ça Vous croyez que Dieu peut faire quelque chose Saint-Esprit. Aide-nous par la grâce. Fais-nous grâce. Jambe droite, viens à la hauteur. Maintenant. Alléluia. C'est bon. Viens. Alléluia. C'est fini. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, va. Tout est accompli. Oui. Tout. Oui. Acclamons les seigneurs. Oui. Oui. Alphonsine. Oui. où tu es? Alphonsine, tu es où? Alphonsine, viens vite. Alphonsine. Oui. Acclamez pour seigneurs. Jésus. Lève tes deux mains, Alphonsine. Oh. Tu es Alphonsine. Oui. Tu habites où? À Ga, Belgique. En Belgique? Oui. Tu es venu rencontrer Jésus ici. Oui. Tu savais que Jésus allait te localiser? Non. <laughs> Alphonsine, il y a un problème dans ta santé. Il oui. y a un problème très sérieux. Serious oui. problem in your health? Oh my God! Est-ce que tu as le séjour en Belgique Non Tu n'as pas de séjour oh oui. Tu souffres Ah oh oui Tu habites chez quelqu'un oh Oui Cette fille, elle souffre beaucoup. Mais tiens bon, le temps de ta souffrance est fini. Alors que sa santé est menacée, je vois tes os là, il y a un problème là dans tes os. C'est quoi ça là? Euh, J'ai des problèmes dans, dans le sang dans le sein. Oui, mais, mais comment dire, les anticorps sont, sont attaqués entre eux. Uh -huh. Au lieu de, de me protéger contre les maladies, uh -huh. alors il, il y a un combat à l'intérieur. De ton corps. Oui. Je vois des douleurs dans tes os, des douleurs dans le dos. Je vois des douleurs, c'est ça. Ça vrai. Tu comprendras que mon Dieu te connaît, et t'appelle par ton nom. Oh, acclamez Jésus-Christ Je mets les papiers oh, dans, dans tes mains. Hey! Donne-moi ma carte. Oh, je change ta vie aujourd'hui, ma fille. Oh, son temps est arrivé, my Je God. change ta vie aujourd'hui. Je change ta vie aujourd'hui. Les papiers que tu touches là, tous ceux qui ont touché ces papiers-là, personne ne les a chassés de l'Europe. Celui qui essaiera de te chasser de l'Europe mourra le même jour. Quelle que soit la situation, ils t'appelleront pour te régulariser ton problème. Amen. Avant la fin de cette année. Amen. Père, merci. Enlève-moi les choses là. Nous allons régulariser son sang. Ses anticorps. By power of Holy Ghost. In the mighty name of Jesus Christ. Va t'asseoir là-bas. Après tu donnes ma carte à ma femme. Acclamons le Seigneur. Hallelujah. Amen. lève nous tous. Il est 16 h Levez les mains au ciel. Levez les mains au ciel. Avant que je te touche, le esprit de Dieu te touchera. Amen. The Spirit of God will touch you. Avant que je ne te touche, Before I touch you, je dis, tu entends ma fille là-bas. Do you hear my daughter there? Je vis sur toi comme une nuée, sur toi. I see like a cloud upon you. Oui, je vois sur toi là. I see je vois quelque chose comme une nuée là. Like a cloud sur ta tête. Upon your head pendant que je parle. As I'm speaking. Et les gens, ils m'ont attaqué la nuit. Euh, J'ai fait deux semaines, je ne pouvais même pas me tenir debout. Lève tes de mains alors. Amen. La puissance de Dieu va descendre sur toi tout de suite. Alléluia. Ne me regardez pas, regardez le ciel. Don't know, do not look at me, look at heaven. Je suis son serviteur. I am the servant of the Lord. Il m'a envoyé pour te délivrer. He sent me to set you free. Et maintenant, maintenant, le Saint-Esprit vient sur toi. The Holy Spirit is coming upon you. Plusieurs seront couverts de son ombre. A lot of you will be covered by his, his cloud. Protocole, soyez prêts. Plusieurs se couleront car l'ombre du Tout-Puissant les couvrira. The shadow of the Almighty is covering you. amenez la moi ici. Bring them to me. Amenez-la ici. J'ai dit plusieurs personnes se couleront. Plusieurs. Ne regardez personne. Il s'agit de toi dont le Saint-Esprit veut. me and make me old. He ah. touched me, touch me. me. Oh. Oh. Receiver Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receivers! Receive Now! In the of name of Jesus Christ.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 qui survit jusqu'au fond là-bas. Take it. Receive it now. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. There is power. There is power. There is power. Receive ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Recevez la puissance savez la puissance À ma droite là-bas, la puissance de Dieu est en train de circuler là-bas Quelqu'un a visité T'inquiète! Yes, yes, yes, yes, yes. Receive it, receive it, receive it, receive it. Receive it, receive it, receive Le it. Let's Saint esprit fee Let's feed the genus itself. Let's be the Jenos et, et Let's the Le Le Le God. be the Jenos et the spirit the spirit, Robo Reshatata Recevez, there is power, there is power, there is power. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la, la puissance de Dieu. Je vois l'ange de Dieu entrer dans cette pièce là. Recevez la puissance, no. In the name of Jesus Christ. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Double shake, ta, ta, ta, ta, Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Il est écrit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous deviendrez le témoin de Jésus de Nazareth. No! Rabo, koto, rabo, jete, taya. Ma bosscheté, ma babababa. Even though they're watching, let it happen. Que vous soyez visité maintenant. In the morning, wherever you are. Que vous soyez la puissance de Dieu The terrible. power of God is Elle coming. Traverse les frontières. The power is going. Frères, la the puissance. La neige à recevez, receive recevez, la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, Recevez la grâce, la la grâce, Recevez la grâce, Recevez la grâce Recevez hey. hey. hey. oui. le rebata, yeah. oui. oui. oui. tu Receive no, the no, electricity no, no, of the Holy Spirit. No, no, no, no, no, no, no, no. no, Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. No power No power of evil. Can be able to resist. A that is in this room. Yeah, no power, power of evil. Somebody pray. Somebody pray. C'est lui qui agit dans cette salle. Receive it. Receive -le. Recevez la grâce recevez la puissance de Dieu You the power Jesus Receive the power God. Yes yes yes yes yes Robo shake tété quelqu'un dit père Father, Par ta grâce, by your grace, au nom de Jésus, in Jesus' name, ma vie, touch my life, touch my life, touch me now, visit me now, remplis me now, fill me now, Jésus. in Jesus' name, receive, cela. receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. La puissance de Dieu est sur qui dans la salle. Les malades place. sont guéris maintenant. Quelle que soit la maladie. Les maladies quittent le corps. Les body. cancers quittent le corps. Les pâtites quittent le corps. Les diabètes quittent le corps. Les paralysie quittent le corps. Les démons quittent le corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, thank you. Père, merci.